Allez. Oui, j'ai dit ça, mais pas sans forme de ne pas encore. Merci pour la joie d'être là où tout devient possible. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci de lever le Seigneur Jésus, d'élever le trône de miséricorde et de grâce, oh Dieu. Nous nous approchons de ce trône avec assurance, oh Dieu, rempli de miséricorde et d'amour pour toi, Seigneur, pour toi, Jésus, pour toi, le bon berger. Pour toi, le pourvoyeur de toutes choses. Seigneur, ce soir, nous te bénissons. Ce soir, nous t'élévons. Ce soir, nous t'exaltons. Ce soir, nous élévons ta grandeur. Nous élévons ta autorité. Nous élevons ta dignité. Nous élévons ta puissance. Nous élévons ton règne, Seigneur. Reçois l'honneur oh Père. Mère dosita ne m'ait pas, Mère dosita ne m'ait pas, Mère dosita ne m'ait pas, Mère dosita ne m'ait Mère Mère Maman, merde la la la parole, et le la Tu es Saint, tu es Saint, tu es Saint, tu es tu es Saint, tu es Saint, tu es Saint, tu es Saint, tu es Saint, tu es tu es Saint, tu es tu es Saint, Agneau es tu es Saint, tu es tu es Saint, tu es tu es Saint, tu tu es tu es ça la perfection du Père, tu es ça la main cachée, tu es ça le rédempteur, tu es ça l'agneau pascal, tu es ça le roi des rois, roi des nations, roi des peuples, sauveur éternel, rédempteur tout étendre. Sois béni Jésus, sois élevé Seigneur, toi qui as reçu le nom Soir, son, ce soir nous te ce soir nous ce soir nous célébrons la victoire de la croix, la, la victoire de la croix, la victoire de ta la croix, T'as la route, la I'm from Wichita Saint-Esprit. Oh, merci pour ta sainte présence. Merci pour ta présence. Puissante et redoutable encore au bout de nous. Merci pour ton on oh Jésus. Merci pour ta présence. We bless you, Master. We bless you, Master. We bless you, Jesus. We bless you, the Lamb of God. We bless you, we you,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 Bienvenue à notre culte du vendredi, à l'école de la sagesse. Bienvenue à vous également qui êtes connectés, nous suivant via les réseaux sociaux. C'est une joie de se retrouver encore ensemble. Hum, le fond musical, c'est une joie de se retrouver ensemble. Oh que le Seigneur en soit Infiniment béni. Je vais parler brièvement parce que nous, devons, nous allons passer encore quelques minutes dans la prière et l'adoration de notre Seigneur. Si nous pouvons prendre nos Bibles dans le livre de Galates au chapitre 6. Le livre de Galates au chapitre 6. Galates chapitre 6 Galates chapitre 6 Nous allons lire tout le chapitre 6 mais nous allons plus le centre du message c'est le verset 7 Galates 6 verset 1 jusqu'au 18e verset mes frères « Si quelqu'un vient à être surpris en une faute, quel que soit, vous, les spirituels, aidez-le à se rétablir avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que toi aussi tu ne sois mis à l'épreuve. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Celui qui se considère comme quelqu'un d'important alors qu'il n'est rien. » s'illusionne lui-même, que chacun examine son œuvre propre. Alors, il aura de quoi à être fier par rapport à lui-même, non par rapport à quelqu'un d'autre. Car chacun portera sa propre charge. Celui à qui l'on enseigne la parole, fasse participer à tout ce bien celui qui l'enseigne. Ne vous égarez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, c'est aussi ce qu'il moissonnera. Celui qui sème pour sa propre chair, moissonnera la pourriture. Mais celui qui sème pour l'esprit, récoltera la moisson de l'esprit, la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire ce qui est bien, car nous moissonnerons en temps voulu, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, œuvrons pour le bien de tous, en particulier pour la maison de la foi. Voyez les grandes lettres avec lesquelles je vous écris de ma propre main. Tous ceux qui dans la chair veulent se faire bien voir, voilà ceux qui vous contraignent à vous faire circoncire à seule fin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. Car eux-mêmes, qui se font circoncire, n'observent pas la loi, mais ils veulent que vous fassiez circoncire pour pouvoir mettre leur fierté dans votre chair. Quant à moi, jamais je ne mettrai ma fierté en rien d'autre que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde car ce qui importe ce n'est ni la circoncision ni la circoncision c'est une création nouvelle sur tous ceux qui suivront cette règle paix et compassion comme sur l'israël de dieu désormais que personne ne me tracasse car moi je porte sur mon corps les marques de Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit, mes frères. Amen, Amen, Amen. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour la grâce que tu nous accordes encore d'être là, ce lieu, oh Dieu, de pouvoir partager ta parole. Seigneur, je... M'abaisse devant toi, ô Esprit de Dieu. Toi le meilleur enseignant, toi l'inspirateur, ô Dieu. Merci de télécharger tes pensées, ta parole, tes émotions, tes sentiments, ô Dieu. Tout en être au travers de ma personne, ô Dieu. Afin que ta volonté s'accomplisse et que cette annonce puisse réaliser le but de Dieu. Que cette parole soit esprit et vie pour amener une transformation pour amener une transformation pour amener une élévation pour amener une prise de décision radicale à vivre que pour Jésus que pour Jésus et pour Jésus envers et contre tout je prends autorité contre tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus je brise leurs effets et les chasse dans le lieu aride au nom puissant de Jésus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 « Je brise ses effets et attaque dans le non-puissant de Jésus. Je me lève contre l'esprit de sorcellerie, d'enchantement et d'envoûtement. Je brise leurs effets, détruis leurs œuvres, paralyse leurs effets, les chasse dans les lieux arides au non-puissant de Jésus. Et je déclare le règne de Jésus. Je déclare l'autorité de Jésus. Je déclare l'onction du Saint-Esprit qui enseigne toutes choses, qui parle, qui convainc de péché, de justice et de jugement. Pour la seule et merveilleuse gloire de ton nom, nous avons ainsi prié. Amen, Amen, Amen. amen. Bonsoir, bien-aimés du Seigneur. Voilà le texte que le Seigneur a déposé dans mon cœur pour ce vendredi. Lorsque, avant de recevoir ce texte, il y a une image qui était figé dans mon esprit. Je voyais un homme habillé avec un grand manteau qui était assis sur un tabouret. Et il avait une espèce de canne, il portait un grand chapeau de paille, et il avait dans sa bouche comme euh, euh, un cure-dent. Et il faisait, c'était le plein soleil, et il était assis dans un champ, mais le champ était, était vide. C'était une terre où il n'y avait aucun, aucun arbre, aucune plante, rien du tout. Et lui, il était là, il était assis, avait joué avec sa canne et il frappait le sol. Il parlait en lui-même. Et j'ai pu comprendre ce qu'il se disait en lui-même. Au fait, en jouant avec sa canne, en tapant la terre, il parlait à la terre pour dire à la terre, donne-moi à manger. Donne-moi à manger. Donne-moi la moisson donne moi ce dont je besoin mais la terre paraissait impassible et n'écoutant en rien de ce qu'il était en train de dire et plus il parlait plus il frappait le sol comme c'était un sol assez sec il y avait des fissures qui se créaient au fur et à mesure et il y a une parole qui a été déposée dans mon cœur qui dit ceci. On moissonne ce qu'on a s'aimé. On moissonne ou on récolte ce qu'on a s'aimé. Et quand cette parole est venue frapper mon esprit, j'ai pensé directement au texte de Galates chapitre 6, verset 7, que nous avons lu tout à l'heure qui nous dit ceci à titre de rappel, que celui à qui l'on enseigne le verset 7, ne vous égarez pas. D'autres versions disent, ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura s'aimé, c'est aussi ce qu'il moissonnera. Ce texte de Galate est assez fort, parce qu'il commence par une certaine un ton un peu ironique et moqueur de l'apôtre Paul, qui s'adresse aux Galates pour leur dire, Galates, faites attention, ne vous trompez pas dans les faux raisonnements, ne vous trompez pas dans vos fausses réflexions, parce que on ne peut moissonner que ce qu'on a sémé. C'est comme cet homme que j'ai eu l'image. Cet homme était en train d'attendre une moisson, une récolte, alors qu'il n'a pas semé, Et il était en train de parler à la terre, de parler au sol. Et le sol, bien entendu, ne lui donnait rien. Si l'apôtre Paul voyait un tel homme, certainement il se serait moqué de lui, en disant, mais monsieur, tu es en train de perdre ton temps. Parce que ce que tu demandes à la terre, la terre ne te la donnera jamais parce que tu n'as pas semé ce dont tu lui demandes. Et cette image-là, ça me renvoie de fois à beaucoup de nous enfants de Dieu. Voyez, le fait de parler à la terre, ça peut être aussi synonyme de prière. Il prie, il commande à la terre Donne-moi la récolte, donne-moi ce dont je besoin. Il insiste, il insiste. Mais plus il insiste, il frappe même le sol, il crée encore des dégâts. Mais rien n'arrive. C'est comme de fois nos prières, ou de fois nos attentes. Nous attendons des choses, nous prions pour des choses. Mais si Paul pouvait avoir la possibilité de descendre et nous parler, il pourrait s'arrêter là comme un homme sage assis, comme l'image... Du penseur, de, quoi du penseur de, euh, de, de Rodin, un sculpteur français qui a, euh, qui a euh, sculpté euh, un, un homme euh, qui a une position comme telle avec, euh, avec euh, la, la, le, le, le, la paume de sa main euh, sur sa, sa, euh, euh, son menton en train de penser. C'est une statue assez connue, le penseur de Rodin. Donc, si l'apôtre Paul était là, il pouvait rester là et en train de nous observer, de nous écouter, en disant, oh, mais ce que tu demandes, nous, nous demandons, est-ce que vous avez aimé pour avoir ce que vous demandez? Voyez-vous le titre de notre message du soir. Comment ne pas se moquer de Dieu L'apôtre Paul dit, lorsqu'une personne est dans une attitude comme celle-là, c'est-à-dire, lorsqu'une personne s'attend à moissonner autre chose que ce qu'elle a semé, la personne se moque de Dieu. Lorsque la personne s'attend à récolter Là où elle n'a pas s'aimé, pour l'apôtre Paul, la personne est en train de se moquer de Dieu. Pourquoi Parce que Dieu a établi une loi depuis la création du monde. Dieu a établi une loi. Dans Genèse chapitre 1er, verset 11. Genèse chapitre 1er, verset 11. La Bible dit... Dieu dit que la terre donne de la verdure, de l'herbe porteuse de sémence, des arbres fruitiers qui portent sur la terre du fruit, selon leur espèce, et qui en ont leur semences. Il a vu ainsi. Lorsque Dieu a créé la verdure et les arbres, il a mis la sémence de reproduction, de multiplication dans chaque arbre fruitier. La semence est là. Ça veut dire que tant que cet arbre aura la semence et que cette semence sera toujours sémée dans une terre, il y aura une reproduction. Et cette loi de la reproduction respecte les espèces. Ça veut dire que lorsque on prend une fruit d'une espèce donnée, on la sème. Il faut s'attendre à récolter également de la même espèce. C'est comme quand on a un avocatier, on sème la semence de l'avocat. On ne peut pas s'attendre à récolter une mangue parce qu'on n'a pas sémé la mangue. On a sémé l'avocat. Et d'ailleurs, si tel était le cas, tu sèmes une mangue, tu récoltes un avocat, le premier à être surpris, étonné, même fâché, ça ne pourrait être que toi. Non, ce n'est pas ce que je demandais. Et cette loi de la sémaille et de la moisson selon leur espèce, c'est un principe, une loi que Dieu a établie. Et cette loi qui est à la fois physique, elle est également spirituelle. Tu ne peux moissonner que ce que tu as sémé. C'est pour ça l'apôtre Paul était étonné des Galates. Pour l'apôtre Paul, qui se moque de Dieu, c'est lui qui s'attend à récolter là où il n'a pas s'aimé. C'est lui qui va récolter le type de fruits qu'il n'a pas s'aimé. L'apôtre Paul dit « on se moque de Dieu ». Et le modèle des gens qui se moquaient de Dieu, ce sont les Galates que l'apôtre Paul nous donne comme exemple. Pour les Galates, si nous prenons le verset 8, Galates 6, 8, l'apôtre Paul dit « Celui qui sème pour sa propre chair récoltera la moisson de la chair, la pourriture ou la corruption ». Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera la moisson de l'esprit, c'est-à-dire la vie éternelle. Voyez-vous, la, la moquerie des Galates était tellement outrancière pour Paul que Paul s'étonne et Paul va encore plus loin dans son étonnement. Et dans l'explication dans de ce qui fait son étonnement. Pour les Galates, ils ont établi eux-mêmes une espèce de ou même de syllogisme. Il y a, euh, il y a un syllogisme à qui dit ceci. « Tous les hommes sont mortels. Or, Socrate est un homme. Donc Socrate est mortel. » C'est en philosophie. Pour les Galates, pour eux, puisque je suis un enfant de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, si nous vivons selon la chair, nous allons hériter la vie éternelle. Nous irons au ciel. Ça, c'est ce que les Galates pensaient. Nous sommes enfants de Dieu, Dès lors, le ciel nous est garanti. Parce que au ciel, c'est là où se trouvent les enfants de Dieu. Le ciel égale la vie éternelle, au ciel. Ils pensaient que le fait d'être un enfant de Dieu, c'était un acquis et aussi une permission pour vivre selon la chair, sans attendre les conséquences. Ça veut dire pour les Galates, même si je suis un enfant de Dieu, je peux pécher n'importe comment, je peux vivre comme je veux, mais je suis garanti que j'ai la vie éternelle et j'irai au ciel. L'apôtre Paul leur dit Vous vous trompez, parce que en pensant ainsi, vous êtes en train d'ignorer la loi spirituelle de la sémence et de la moisson. Pour leur rappeler la bonne équation, et celle-ci, l'enfant de Dieu qui est enfant de Dieu, pour avoir la vie éternelle, doit vivre et marcher selon l'esprit. Celui qui vit et qui marche selon l'esprit, c'est celui-là qui garantit et qui prépare son éternité au ciel. Ça veut dire ceci, un enfant de Dieu qui vit dans une vie de péché de non répentance si il meurt aujourd'hui, il ira en enfer. Il ira en enfer. Pourquoi Parce que la loi de la semence et de la moisson a établi ce principe. Et le principe, c'est dans la justice de Dieu. Même Satan, le diable, a le droit de réclamer à Dieu. Il ne peut pas entrer au ciel parce qu'il ne vivait pas selon l'esprit. Il était ton enfant certes, mais il pratiquait tout ce qui est à moi. Dès lors, mes semences sont en lui. Et puisque mes semences sont en lui, il va venir là où il y a la moisson, l'enfer. Voyez-vous même, le Seigneur Jésus a dit à Satan, il n'y a rien de toi en moi. C'est-à-dire, tu ne peux pas me vaincre parce que ta semence n'est pas en moi. Deuxièmement. Cette loi de la sémence et de la moisson attire également des démons. Si un enfant de Dieu vit dans une vie de péché, a des semences du diable dans sa vie, c'est normal qu'il puisse moissonner, attirer les œuvres des ténèbres et les puissances des ténèbres. La loi de la sémence et de la moisson. Dès lors, l'enfant de Dieu qui vit Êtant sauvé, vie avec le Saint-Esprit. Cette vie avec le Saint-Esprit va amener une moisson qui est connue de tout le monde. Si nous prenons Galates chapitre 5, juste au-dessus, Galates chapitre 5, au, juste au-dessus, on nous dit, si vous êtes conduit le verset à partir du verset 16. J'ai dit plutôt, « Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés. » Voyez, l'apôtre Paul dit, « La chair et l'esprit sont diamétralement opposés. Il n'y a pas de point de convergence. » Il n'y a pas de point d'intersection de rencontre. Ils sont diamétralement opposés. Comme le bien est opposé au mal, la lumière est opposée aux ténèbres, c'est le même principe également. Il n'y a pas de convergence. Ça veut dire que je ne peux pas être là marchant selon la chair, et en même temps marchant selon l'esprit. Non, ça n'existe pas. Des êtres hybrides dans le monde spirituel, ça n'existe pas. Nous, on peut penser que c'est un être hybride, mais le monde spirituel le reconnaît comme étant dans un camp. Soit le camp du diable, soit le camp de Dieu. Il n'y a pas de juste milieu dans le monde spirituel. Il n'y a pas de juste milieu. « Où tu es de Dieu Nous sommes de Dieu. Et nous vivons pleinement comme des enfants de Dieu, étant conduits par l'Esprit. » où nous ne sommes pas des enfants de Dieu, et nous vivons comme nous voulons notre vie, étant conduits par la chair, avec ses passions et ses désirs. L'apôtre Paul maintenant dit aux Galates, avant d'arriver à la conclusion de Galates 6, 7, il leur dit, « Je vous dis que ce concerne concerne aux moissons, selon la chair, c'est la corruption, selon l'esprit, c'est la vie éternelle, et que si vous vivez selon la chair, vous n'irez pas au ciel, vous n'aurez pas la vie éternelle Ils peuvent se poser la question Mais pourquoi tu nous taxes Que nous vivons selon la chair Il dit attendez je vais vous montrer Galate 5 que nous sommes en train de lire Il leur dit ceci Verset 15 Mais si vous vous mordez Si vous vous dévorez les uns les autres Prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres Je dis plutôt verset 16 Marchez par l'esprit Et vous n'accomplirez jamais la chair car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Vous ne faites pas ce que vous voudriez. L'apôtre Paul dit que quand on est enfant de Dieu, on a certes la liberté par rapport au monde de ténèbres. Mais on est soumis à Dieu. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi. La Bible nous dit, la liberté de Christ ne doit pas nous conduire au libertinage. Au libertinage. Il y a eu un code de conduite. Il y a une manière d'être d'un enfant de Dieu. D'un enfant de Dieu. Il continue en disant, mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chasse sont manifestes. L'inconduite sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la sorcellerie, l'hostilité, dispute, passion jalouse, fureur, ambition personnelle, division, dissension, envie, beuverie, orgie, autre chose de semblable. Je vous préviens comme je l'ai déjà fait. Ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'ils n'auront pas la vie éternelle, ils n'iront pas au ciel. L'apôtre Paul leur dit, si je vous texte de charnel, vous pourrez me dire, mais comment ça se fait dit Regardez simplement la moisson, regardez vos conduites, regardez vos œuvres, la moisson. Il n'y a pas même à forcer. C'est tellement évident. Les œuvres sont tellement évidentes et éloquentes. Il n'y a pas à cacher. Les péchés des uns sont cachés, mais les autres, leurs péchés sont manifestes. Il leur dit, c'est normal. C'est normal parce que vous avez une sémence en vous qui n'est pas de Dieu. la sémence de la chair qui vous domine. Et pourquoi la sémence de la chair qui vous domine, vous amène à manifester de telles œuvres, à moissonner de telles œuvres, et que les autres aussi en consomment de telles œuvres Très simple, quand nous allons dans Galates 6, au verset 14, il dit « Quant à moi, je ne mettrai ma fierté en rien d'autre que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ ». Le verset même, le verset 11, On commence au verset 11, Il dit Voyez les grandes lettres avec lesquelles je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui dans la chair veulent faire se faire bien voir, voilà ceux qui vous contraignent à vous circoncire à seule fin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. Car eux-mêmes qui se font circoncire n'observent pas à la loi, mais ils veulent que vous fassiez circoncire pour pouvoir mettre leur fierté dans leur chair. Quant à moi, je ne mettrai ma fierté en rien d'autre que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » L'apôtre Paul dit au Galates Si les œuvres de la chair sont si manifestes, c'est parce que la semence qui est en vous, c'est une semence qui donne la prépondérance à la chair. » Pourquoi Parce que cette chair-là, vous ne voulez pas la crucifier. Vous ne voulez pas la crucifier. Vous voulez qu'elle vous dirige. Vous voulez l'alimenter, lui donner tout ce dont elle a besoin. Même si c'est contraire à la parole de Dieu. Même si c'est contraire à la vie d'un enfant de Dieu. Pour vous, ça n'est égal à condition que vous puissiez satisfaire ses désirs. Faire ce que vous voulez. Il dit la preuve, c'est parce que la croix n'est pas passée là. Il n'y a pas eu la crucifixion de la chair. Voyez-vous, l'apôtre Paul fait comprendre aux Galates et à nous, étant un enfant de Dieu, nous sommes entrés dans un travail. Nous sommes entrés dans un travail, ce travail-là a commencé dès l'acceptation du Seigneur Jésus, et tout le long de notre vie sur cette terre, c'est de crucifier la chair. Ça veut dire que de ne plus se laisser conduire par tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, c'est-à-dire au mal, au péché. La crucifixion de la chair, ça veut dire, l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis en conformité à la mort et à la résurrection, fils de Dieu. Dit, je, je suis fait de chair et de sang, mais cela ne, ne règle pas ma vie, cela ne conduit pas ma vie. La personne qui conduit ma vie, c'est le Christ. Ce que le Christ m'a demandé de faire, ce que le Christ m'a ordonné de faire, c'est ce que je fais. De vivre une vie totalement consacrée à lui, totalement sanctifiée pour lui seul, même si cela m'écoute. Beaucoup d'entre nous, enfants de Dieu, nous ne voulons plus payer le prix pour mener une vie qui satisfait le Seigneur à 100%, parce que cela a un prix. Ne vous conformez pas au monde, mais beaucoup d'entre nous, nous voulons nous conformer au monde. Avoir tout ce dont le monde désire, nous voulons même plus que ce que le monde désire. Or ce monde, l'apôtre Paul a dit au verset, au chapitre 1er de Galate, que nous vivons dans un monde qui est mauvais. Mais beaucoup d'entre nous, c'est le monde qui est devenu notre référence et nos référents sont dans le monde. Mais le Christ est la croix de Christ, où le Christ a renoncé à ce qui était le meilleur pour nous. Nous ne voulons plus la croix de Christ. Souffrir pour le Christ, dire non au péché, ça peut te coûter l'emprisonnement même quand te tue. Non, pour nous, nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ça. C'est pour ça l'apôtre Paul prévient que si vous continuez à vivre comme tel, vous-même regardez les résultats. Regardez les résultats. Et ces résultats-là sont déjà une preuve annonciatrice de la finalité. C'est la corruption. Mais lorsque on vit selon l'esprit on laisse le Saint-Esprit dominer, prendre le contrôle sur nos vies en renonçant. Je refuse le mal, je refuse le péché, je me laisse conduire par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit, voici les signes. Lorsqu'on est conduit par l'Esprit, il dit dans la chapitre 5 où nous sommes. Voici les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix. La patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Aucune n'est contre de telles choses. Mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne devenons pas vaniteux. Cessons de nous provoquer les uns les autres de nous porter en vie les uns aux autres. De nous porter en vie les uns des autres. Voilà ce que l'apôtre Paul annonce aux Galates et fait un rappel à l'Église. La vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de crucifixion de la chair. Ça veut dire que cette vie-là et porté sur le seul modèle qu'est le Christ. On l'a dit le dimanche, c'est une vie qui est centrée sur le Christ et l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Comment peut-on imaginer quelqu'un, on te scie, on te dit, renonce à Christ ou tu meurs, on est en train de te scier ou on te met dans l'huile bouillante. Rénonce au Christ ou tu meurs. Mais la personne dit non, non, je préfère mourir et souffrir plutôt que renoncer à Christ. Pourquoi? Parce que la croix est passée là. La croix a brisé, crucifié les désirs les ambitions, les projets de la personne, tout pour le Christ. La vie chrétienne, bien aimée, a un coût. Le coût de la vie chrétienne, c'est la croix. Nous allons prier en conclusion, je veux dire, à chaque fois que nous vivons notre vie, face à chaque situation de la vie, chaque défi de la vie, chaque tentation et épreuve de la vie, qui peut te sembler difficile à surmonter, pense à une chose, à la croix. Dis, je suis mort à la croix avec le Christ. Je suis mort à la croix. Dans le jardin de Gethsemane, le Christ, il avait la possibilité de dire non, je n'irai pas. Il a vu la souffrance. Il avait la possibilité de dire non. Mais le Christ a dit au Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Voyez-vous, la deuxième dimension qui amène un homme, un enfant de Dieu, à vivre selon l'Esprit, envers et contre tout, même au péril de sa vie, c'est un amour profond pour le Christ. Un amour profond pour Jésus. Or, beaucoup de nous, enfants de Dieu, nous n'aimons pas Jésus aussi profond. Nous n'aimons pas Jésus aussi profond. Parce que la Bible dit, l'amour croit tout, l'amour supporte tout, l'amour espère tout. L'amour est prêt à se sacrifier. Le Christ s'est sacrifié par amour. Donc, à chaque fois que tu prends le chemin du péché, à chaque fois que tu te votes dans le péché, c'est une preuve pour toi et pour moi que l'amour de Christ en nous n'est pas parfait. n'est pas parfait. N'est pas parfait. Dès lors, si il y a de telles sémences en nous, nous pouvons prier, faire le sacrifice, tout ce qu'il y a à faire. La moisson, ça risque de ne jamais venir. Parce que la sémence ne correspond pas à la moisson. Voyez-vous même, on nous dit, vous savez que le fait de craindre Dieu nous assure la gloire, la prospérité et le bien-être. Un jour, on parlera de la crainte de Dieu. Rien que le fait de craindre Dieu et de se sanctifier, il y a des bénéfices que l'on reçoit sans qu'on ait prier par le simple fait de se sanctifier. Par le simple fait de se sanctifier. Parce que la sémence de Dieu qui est en nous, une sémence qui est pure, attire Dieu, attire les grâces, attire les grâces. Je vais m'arrêter ici. Il y a quelques années un jour, Quelques plusieurs années, j'étais en train de prier et de jeûner. Et j'ai entendu le Saint-Esprit me parler avec un ton ferme. Il me demande Qu'est-ce que tu fais J'étais étonné de la question. Il me dit Je suis en train de prier et de jeûner. C'est comme si Est-ce que tu ne sais pas ce que je fais Et il me répond en disant La prière. « Ce n'est pas de la magie. La prière, ce n'est pas de la magie. Il y a des lois que la prière doit respecter, notamment la loi de la sémence et de la moisson. La grâce y est, mais la grâce n'a jamais effacé la loi de la sémence et de la moisson. D'ailleurs, la grâce se base sur la loi de la sémence et de la moisson. » La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est-à-dire il a sémé le Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Il a sémé son Fils unique pour qu'il ait d'autres fils. S'il n'avait pas sémé le Christ, il n'aurait pas eu la réconciliation avec l'homme et avoir d'autres fils. Et Jésus appelait ses autres fils de Dieu mes frères. Même Dieu, connaissant la loi de la sémence et de la moisson, il devait donner le Fils pour récolter beaucoup d'autres enfants. Donc, bien-aimés, tout ceci, c'est comme le Seigneur nous dit, de sonder nos vies et de, de devenir encore plus sérieux avec le Seigneur plus sérieux avec Dieu. C'est comme si, vous hein, voyez, c'est l'image de cet homme que j'ai vu, il peinait. Dieu est triste de voir un enfant qui peine pour des choses qui ne demandent aucun effort à Dieu pour libérer ça. Aucun effort à Dieu. Mais il voit quelqu'un qui peine et qui, à un moment donné, va être fatigué, abandonné. Parce que la personne n'a pas coordonné sa vie avec ses demandes. Vivant comme il veut, mais attendant de Dieu de faire sa volonté. Dieu est devenu son enfant de course. Moi Moinanei Abitinda, non. Non. Non, bien-aimé. Non. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. C'est comme quelqu'un qui mange, qui mange, qui mange, qui mange, qui mange. Et qui à un moment donné, il grossit, il grossit, il grossit. Mais pourquoi j'ai grossi? On pourrait lui dire, mais parce que tu manges trop, tu sèmes beaucoup la nourriture et tu en récoltes beaucoup aussi, d'un bon point. Voyez-vous? C'est comme un, un étudiant, qui n'étudie pas pendant l'année, il néglige. Il s'attend le jour de l'examen, il vient, il rebâche. Ça marche une fois, mais ça ne marche pas à tous les coups. Pourquoi Parce que tu n'as pas semé. Tu n'as pas semé. Tu n'as pas semé. Alléluia. Alléluia. C'est un principe spirituel. Tu veux avoir l'onction. Sème dans la prière. Sème dans la marche avec Dieu. Tu veux avoir même des bénéfices financiers. Sème également tes finances. Tu veux avoir des millions. Mais qu'est-ce que tu donnes à Dieu? La sémence et la moisson. Amen. Voilà. Que chacun d'entre nous s'examine. Comme moi aussi, je me suis examiné. Pour me rectifier là où il faut me rectifier Et continuer à courir Parce que la vie chrétienne C'est une course Voyez-vous Bien-aimés Ça c'est un secret que je vous donne Deux fois des personnes qui m'entourent Deux fois me disent non C'est un peu trop vite ben, Non c'est pas trop vite Parce que la vie chrétienne c'est une course La Bible dit Rachetez le temps Parce que les jours sont mauvais ne vivons pas comme si on a le temps demain dans la procrastination. Non, la vie chrétienne, c'est une course. Dieu nous a donné cette saison pour que nous puissions courir. Il nous a transmis le bâton. Nous devons courir avec ce bâton. Et épuiser tout ce que Dieu veut faire au travers de nous. Afin que le jour où on ira au ciel, que nous n'ayons vide, Seigneur, j'ai tout accompli de ce que je devais accomplir pour toi. Et les péchés... La vie de non-sanctification, c'est des boulets qui retardent cette course. Qui retardent cette course. Alors allège-toi. Allège-toi. Allège-toi. Allège-toi. Allège et prépare ton éternité. Tout est entre tes mains. Ton éternité. Mon éternité, c'est entre nos mains. Et la puissance de crucifier la chair avec ses passions et désirs, elle est en nous. Elle est en nous. Des fois, changeons nos prières, demandons aussi à Dieu que cette chair soit crucifiée. Ça ne veut dire pas mortifier la chair, non, non, non, non. Il y a des moines qui sont allés s'enfermer dans des monastères en fuyant le monde. Mais dans le monastère, ils sont devenus des homos dans le monastère. Ce n'est pas fuir le monde, être dans le monde, mais le monde n'est plus en nous. Parce que la croix est passée par là. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yesu Azaliawa. Yesu Azaliawa. Yesu Azaliawa. Nabiso. Yesu Azaliawa. Yesu Azali. Yeshua sariahwa nabi so. Alléluia Alléluia Alléluia na so. Alléluia Alléluia Alléluia na Yesu Azali Jesus, Yesu Azali Yawa, Yesu Azali Yawa, Jesus, Saw, Jesus, Azali Yawa, Yesu Azali Yawa, Yesu Azali Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, par les noms. Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia à Jésus, Alléluia, Alléluia, Alléluia à Jésus, Jésus, Jésus est présent ici, Jésus est présent. Manilo. Jésus est présent ici Jésus est présent ici Jésus est présent ici Manilo. Alléluia Alléluia Seigneur de gloire, ô oh Dieu puissant, nous venons réclamer, ô oh Dieu, l'œuvre de la croix, que aurait pas Santé, que la croix continue à faire cette œuvre de crucifixion de la chair, ô oh Dieu, avec ses passions et ses désirs, ô oh Père, afin que, comme l'apôtre Paul qui a dit, « Ce n'est pas moi qui vis ce Christ qui vit en moi, ma vie présente dans la chair », j'ai la vie en conformité à la mort et à la résurrection du Fils de Dieu. Qui sommes-nous pour penser au oh Dieu que nous pouvons vivre cette vie chrétienne comme nous voulons au oh Dieu, selon nos sens, selon nos convenances oh Dieu? Alors que c'est un coup, c'est un coup, c'est un coup, oh Dieu. Le coup de l'éternité, oh Dieu. Le coup de la sanctification, oh Dieu. Le coup de la consécration totale. Le coup de la soumission. Le coup de l'obéissance, oh Dieu. Envers et contre tout. Envers et contre tout, oh Dieu. Seigneur, je te le demande, oh Dieu. Que la croix soit élevée. Que la croix au Jésus soit élevée. Que la croix de Christ soit élevée, cette croix qu'elle soit chère pour nous, oh Dieu. Cette croix qu'elle soit chère pour nous, oh Dieu. La croix de Jésus, la croix de Jésus, la croix de Jésus, la croix de Jésus. Oh Seigneur, que cette croix nous soit chère, oh Dieu. La croix de Jésus. Merci de nous donner la force au Dieu, afin de résister au péché, de résister au mal oh Dieu, de résister au péché, de résister au péché de la bouche, de résister au péché de la diffamation, au péché de la calomnie, au péché du mensonge, au péché de la diffamation, au péché de la calomnie, au péché du mensonge, au péché de la au péché de la négligence, au péché des abus, au oh Dieu, au péché des immoralités, ô oh Dieu, au péché de l'alcool, au péché de la drogue, au péché des impuretés, au péché de la publicité, au péché de tous autres. Merci de nous donner la force de résister au péché, de dire non au mal, de dire non au mal, de dire non au mal, de dire non au mal, de dire non au mal, mal sur toutes ces formes et à vivre selon l'Esprit. Saint-Esprit, aide chacun d'entre nous à nous positionner et à nous repositionner pour le Christ. Rien que pour Jésus. Rien que pour Jésus. Oh, Alléluia. Oh, Zahana. va le ciel. Oh, Frère de Garde, qu'aucun d'entre nous ne puisse rater le ciel. Qu'aucun d'entre nous Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. lui Seigneur. Parle-lui, Seigneur. C'est l'article. Lui. Nous allons apporter nos et nos offrandes pendant que nous chantons ce chant. Oh, nous t'avons. Jésus oui. oui. oui. oui. oui. oui.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 Le culte ne fait que commencer. Continue encore. Va encore plus loin. Fais même une veillée spéciale. Toi et le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen. Voilà. On se retrouve par la grâce du Seigneur. Le dimanche, vous étiez connectés à la Nouvelle-Jérusalem à l'antenne. Église de Dieu en Belgique. Soyez bénis. On se retrouve à notre culte du dimanche à 9h30. Et à partir d'aujourd'hui, nous saluons... Nos églises, notamment l'église euh, euh, centre, euh, centre de la Promesse, qui fête ses 25 ans d'existence, Centre de la Promesse, qui fête ses 25 ans d'existence, en tout cas que le Seigneur vous bénisse abondamment et continue encore à vous utiliser pour impacter la ville de Charleroi et aux alentours. Nous bénissons aussi le Seigneur pour notre église de Liège, la Nouvelle Jérusalem à Liège, qui fête également ses 30 ans d'existence. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, il y a tout le week-end, il y a des cérémonies, des festivités qui sont prévues à l'église de Liège, la Nouvelle Jérusalem, qui fête ses 30 ans d'existence. Nous bénissons aussi le Seigneur pour la Nouvelle Jérusalem à Brènes-le-Comte, qui est aussi en train de célébrer leurs 20 années d'existence leurs 20 années d'existence, c'est pour nous dire que nous, avons, nous faisons partie d'une œuvre qui a des racines assez solides dans le pays. Amen. Voilà que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dag Alemal. Dag.